la communauté aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'autorépondeur mailing boss en fait c'est l'autorépondeur de euh, de build l'auto l'autorépondeur qui est intégré dans Builderall. ok il ya deux façons d'accéder de, à ce auto à cet autorépondeur c'est soit par ici hein, donc depuis votre page d'accueil et vous choisissez drag and drop email marketing automation ou quel que soit l'endroit où vous serez sur le sur votre euh, espace de travail euh, vous vous allez là application web et vous descendez ici la auto répondeur vous cliquez sur drag and drop email marketing automation d'accord le premier on clique dessus ok notre autorépondeur va se va s'ouvrir le temps que ça s'ouvre alors quand tu veux ok euh, -ce se passe il nous renvoie sur, euh, il nous renvoie sur, il nous renvoie sur la page, c'est pas ce qui si s'est passé, bon, je reclique dessus, hein. ok, on y est. Bon, du coup, donc là, quand vous allez, euh, quand on a, quand ça va s'ouvrir, c'est l'espace que vous avez. Ça, c'est, on va dit, c'est l'autorépondeur que, que j'utilise pour mon activité, donc je vais pas trop fouiller dedans. Euh, parce que j'ai quand même des données sensibles, là, et euh, mais je vais vous montrer assez globalement les, les outils, les fonctionnalités clés. Quoi. Le principe avec l'autorépondeur, c'est quoi? C'est que euh, l'autorépondeur va récupérer des mails, les mails de vos prospects ou de vos clients, et vous allez dire à, à l'autorépondeur, ok, une fois que quelqu'un va s'inscrire dans une liste de mon autorépondeur, j'aimerais que tu envoies telle, telle séquence de mails. Donc, la séquence de mails, ça peut être. Mail 1, mail 2, mail 3. Donc, premier mail, il faut que tu lui dises ça. Deuxième mail, il faut que tu lui, tu lui dises ceci. Troisième mail, il faut que tu lui dises telle chose. Et il faut qu'il euh, y ait un jour de décalage entre chaque mail ou une semaine de décalage, etc. Vous planifiez. Vous avez la façon de, de, de, de faire ça. Vous avez la, la, euh, la fonction pour faire ça. Ça peut être du séquençage. Donc, vous pouvez créer des séquences de mail. Ou vous pouvez créer des campagnes euh, de mail. En disant, ok, telle date, je veux que tu envoies telle campagne, telle autre date, je veux que tu envoies telle campagne. Donc, ça, c'est les différentes façons d'envoyer de, euh, des mails avec un auto-répondeur Ok, donc, je suis, suis boss là hein, Donc, euh, ici, vous avez la possibilité. Désolé, j'ai essayé, euh, je ne pense pas que, je ne pense pas, en tout cas, je ne pense pas que c'est traduit en, en français. Je ne pense pas. Mais, pas de panique, hein, pas de panique, pas de panique on va faire des tutos là-dessus on va faire une formation là-dessus je vous montre étape par étape comment vous pouvez l'utiliser donc il suffit de cliquer au même endroit que je clique et, euh, et c'est parti quoi. donc c'est pas pas compliqué okay donc là c'est pour, euh, pour tout ce qui est hein, c'est pour tous ceux qui sont dans euh, sur la liste sur vos listes euh, ça c'est pour afficher les différentes listes que vous avez hein. euh, ici c'est les types de campagnes que vous avez comme j'ai dit tout à l'heure euh, les séquences de mails ou euh, euh, vous créez des mails euh, ponctuels, etc. Ici, vous faites ce outil la Workflow, c'est un autre outil, on va dire, c'est une autre façon de travailler sur les listes et, et les et les emails. Donc, ça, c'est c'est comme ça que je peux vous l'expliquer euh, parce qu'il y a deux manières de travailler sur cet autorepondeur. Soit vous créez, par exemple, si on va sur Liste, euh, je clique sur Liste, par exemple, euh, vous avez vous voyez j'ai plein j'ai plein de listes là ok il y en a plein d'autres euh, il ya différentes façons de créer une liste vous pouvez créer là vous cliquez créer une liste et vous créez votre liste vous lui donnez les, les informations que vous voulez ou euh, <coughs> ce qui peut se passer on va sur le workflow et sur le workflow on va on va aussi créer une liste on va créer des séquences de mail etc donc il ya différentes façons de travailler euh, euh, sur euh, sur l'autorépondeur mais par exemple ici supposons que vous avez créé une liste, donc vous cliquez sur Créer une liste et vous lui donnez votre nom, le nom que vous voulez, vous mettez une description pour savoir ce que c'est comme liste. Ça, ça va s'afficher une fois, une fois que c'est créé, ça va s'afficher comme ça. Ou vous avez différentes façons de l'afficher, vous pouvez l'afficher aussi sous forme de liste, d'accord? Là, on est affiché sous forme de grille. Ok, donc ici, vous voyez, par exemple, c'est pour avoir une information générale sur, sur la liste. Ici, au fait, c'est pour aller fouiller dedans, en fait, on va sortir. On va retourner sur liste. On va retourner sur liste. Donc là, quand vous cliquez sur modifier, donc le crayon, hein, vous cliquez sur le crayon, c'est pour aller vraiment travailler sur euh, le formulaire qui va être utilisé pour la liste. Ici, c'est pour voir euh, tous ceux qui sont inscrits. Et là, c'est d'autres paramètres de configuration. Ici, c'est pour dupliquer, euh, dupliquer le, le, la liste. Supposons que vous avez créé une liste et vous trouvez que c'est super, vous voulez l'utiliser pour une autre, un autre site ou... Ou une autre application vous pouvez dupliquer et changer le nom et continuer quoi. donc ça c'est pour importer ou exporter donc on va aller regarder un peu à l'intérieur d'une liste qu'est ce que vous avez la possibilité de faire donc vous avez vous verrez euh, le nombre d'inscrits sur votre liste ici vous aurez euh, les types de les différents types de segments bon en fait dans une liste vous pouvez avoir euh, euh, vous pouvez dire par exemple je veux euh, des gens qui ont cliqué je veux créer un segment pour des gens qui ont cliqué sur un tel tel mail je veux, des, euh, je veux créer une catégorie pour euh, des gens qui ont regardé euh, euh, telle vidéo que j'ai envoyée, etc. Vous pouvez, vous pouvez créer des séquençages, au fait, euh, dans les, dans, dans, vous pouvez créer des segments, en fait, on va dire, dans, sur une liste. Donc, beaucoup de gens viennent sur votre liste, mais après, selon le comportement des gens sur votre liste, vous pouvez dire, tiens, euh, je ne sais pas ceux qui cliquent souvent. De ceux qui ouvrent juste le mail, de ceux qui regardent vraiment les vidéos, ou de ceux qui achètent quand je, quand j'envoie les mails. Donc voilà, wow, c'est ce que vous pouvez faire. Ici, par exemple, là, c'est euh, les différents formulaires. Donc, c'est tout ce que vous allez mettre sur votre formulaire. Ici, par exemple, on voit juste uh, le nom et l'email. Après, vous pouvez rajouter prénom, numéro de téléphone et vous avez des champs pour créer ça. D'accord, vous avez des champs pour créer ça. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Euh, les pages, vous faites les pages c'est euh, ici c'est tous les mails par exemple si quelqu'un s'inscrit euh, dans votre à votre, dans, à votre liste les différents mails que vous allez envoyer dans l'immédiat on n'est pas encore dans les séquençages de mails ça c'est les mails automatisés genre euh, quelqu'un s'inscrit vous voulez que la personne confirme son adresse mail euh, vous pouvez euh, vous pouvez configurer ce, ce mail-là. Vous cliquez dessus, vous écrivez le message que vous voulez. Euh, pareil, quelqu'un s'est désinscrit, le message que vous voulez envoyer. Quelqu'un s'est inscrit pour, sur votre liste pour la première fois, le mail de bienvenue vous pouvez l'écrire là. Euh, vous pouvez faire la même chose. Hein. Vous pouvez envoyer, créer aussi un mail de bienvenue depuis l'email. Le, le, depuis le séquençage de, de mail, hein. c'est aussi possible. Et euh, quand quelqu'un euh, s'inscrit, vous voulez confirmer que voilà son inscription a été approuvée, vous aussi un mail etc donc il y a différentes choses hein. pareil au lieu d'envoyer des mails pour aussi rediriger des gens sur des pages des fois donc il y a toutes ces possibilités là donc ça c'est les possibilités que vous avez là, après donc ça vous n'allez pas vraiment l'utiliser c'est pour c'est pour ceux qui veulent travailler un peu sur le sur tout ce qui est codage donc là dans nos formations vous n'allez pas vous amuser avec ça ok on se concentre sur des choses euh, que vous pouvez euh, utiliser rapidement et développer votre, votre entreprise. Ok. Après, c'est comme je dis, si vous voulez si vous voulez envoier, importer des fichiers, genre vous avez des mails de des listes de, de contacts que vous voulez importer, vous pouvez le faire. Cependant, je vous préviens là-dessus. Je vous conseille d'utiliser l'autorépondeur là de de, de pour créer vos contacts, pour générer des prospects. Ça va être plus facile pour vous, parce que si vous importez, vous créez ça ailleurs, vous l'importez, buterol va vouloir nettoyer votre liste. Uh, nettoyer votre liste, bon, de toute façon, nettoyer de liste veut dire uh, perte de contact hein. et, et ça peut prendre un temps. C'est une démarche assez, uh, des fois, ça peut être lourd. Voilà, uh, exporter donc si vous avez une liste de bidroll que vous voulez exporter, et utiliser ailleurs par exemple, vous voulez faire du Facebook, vous allez récupérer des contacts uh, et vous voulez faire du Facebook ads vous pouvez récupérer le, le, le fichier, aller uh, l'importer aller sur Facebook uh, et faire et, et, et refaire des ads avec. Ok, ceci dit. Ça, c'est un tour assez global euh, de, de, de l'autorepondeur. Je ne veux pas que cette présentation soit, soit trop longue non plus. Et on reviendra là-dessus. On va vraiment travailler sur l'autorépondeur. Comment on crée une liste, comment on configure les mails, etc. On, on verra ça en détail. Autre chose, bon, le workflow non plus, je ne vais pas vous le montrer. Parce que hein, c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Mais vous le faites d'une autre façon en fait. Et juste pour finir... Ici, hein, vous avez d'autres menus. Donc pareil, si vous voulez accéder aux listes, d'accord, c'est la même chose que vous aviez là. Euh, les campagnes, donc séquençage, etc. Comme on en a parlé là. Euh, je ferme ça. Ouais. Euh, donc les mails instantanés, si vous voulez envoyer euh, les templates. En fait, ici les templates, c'est, on va dire, c'est des mail types. C'est des mail types. C'est des mail types que vous pouvez utiliser pour. Euh, que vous pouvez créer, utiliser euh, pour, pour vos mails. Bon voilà. Galerie, euh, ça je l'ai jamais utilisé, donc du coup je ne sais plus ce que c'est. Ah euh, ouais, pareil. En fait, c'est des mails types que eux-mêmes euh, et euh, ils ont déjà créé pour vous. Mais euh, la seule chose, c'est ça que je ne. Ok, oui, j'avais cliqué dessus. Désolé. Euh, donc, dans, dans template hein, vous voyez ça, c'est les galeries. Au fait, c'est les mails types ils ont créé pour vous. My templates, au fait, c'est les, les mails types que vous-même vous allez créer. Ok Pour les réutiliser ailleurs. Domaine, au fait, c'est les noms de domaines qui sont connectés à votre, auto, à votre auto-répondeur. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Vous pouvez connecter plusieurs noms de domaines parce que ça va être utile pour envoyer des mails. Tant que vous n'avez pas connecté votre nom de domaine, c'est-à-dire et euh, connecter votre nom de domaine, surtout un email. Euh, euh, avec votre nom de domaine vous ne pouvez pas envoyer des, des, des mails c'est important donc du coup ça c'est ici en fait c'est ici si vous voulez euh, connecter vos emails personnalisés c'est là euh, donc domaine aussi des fois si vous avez un autre domaine qui n'est pas chez budrol et que vous voulez euh, l'utiliser pour envoyer des mails c'est là où vous utilisez celui là parce qu'il y a des configurations à faire etc c'est un peu particulier euh, bon, si c'est nécessaire on le fera dans les formations mais celui ci on en parlera obligatoirement Automation, donc c'est pour créer tout ce qui est euh, automatisation, vous voyez, euh, euh, créer tout ce qui est automatisation, intégration, c'est pour intégrer d'autres outils et les tutos. Pareil, les tutos sont en anglais. Si vous, vous bricolez, si vous comprenez l'anglais, la, bon, tant mieux pour vous. vous, vous regardez les tutos, vous allez apprendre plein de choses. Euh, sinon, la plateforme de formation que nous avons mis en place est là aussi pour ça, d'accord, pour vous aider étape par étape. Ok, voilà pour la présentation de l'autorépondeur. J'espère que ça vous a donné une idée globale euh, de ce que de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et euh, bon, comme j'ai dit, on fera vraiment une formation sur ça. Donc, pas d'inquiétude. D'accord Ciao, ciao.